Yo les amis, j'espère que vous allez bien ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui Bienvenue dans les Teddy Vlogs Aujourd'hui on va se diriger à Toata pour aller filmer en fait euh, ma petite soeur qui va faire ben, en fait sa danse avec euh, Mako Foster, si vous la connaissez, c'est avec quelques ma soeur s'entraîne pour la danse taïtienne C'est également dans son groupe que j'avais participé ben, Oheiva et Tamariki Poirani Là on est prêt, on se prépare pour aller et je vous emmène avec moi, oh Voilà les amis, on vient tout juste d'arriver à Toata. Donc là, il euh, y a Mako qui est là avec ma soeur. C'est en train de voir en fait l'endroit où on va tourner euh, la chorégraphie pour elle. Non, on peut... On va voir ce que ça donne. Ok. D'accord. le dernier délai, c'est lundi. Oui. Hein de, de, bien, de bien faire. Donc si... Si... Euh, si à la salle, ça ne gêne pas, on va... On va faire comme ça Ok. Si à la salle, après, ça ne gêne pas avec euh, le contenu. C'est du, du, du, du Picapone pas à des... Voilà, euh, Vas-y. <rire> Alors les amis, petit changement de programme, on se situe à la salle de Tamariki Poerani, juste en ville parce qu'en fait là-bas à il y avait énormément de vent donc du coup on n'a pas pu euh, faire la vidéo là-bas parce que les ailes de Remiti ça partait euh, en cacahuète. là ça va il y a moins de vent En fait euh, le souci c'est que ces ailes sont tellement grandes qu'elles va toucher le plafond là mais euh, on va essayer quand même de faire quelque chose, en fait la vidéo on doit l'envoyer à Hong Kong pour qu'il valide etc et puis donc euh, voilà, et moi je vais m'entraîner aussi un peu, en attendant Quand tu as la rencontre, hein, de, si tu te poses des questions par rapport à ton costume, tu diras bien que le marron représente la terre, le rouge la force. Tu mets bien, tu expliques bien ce que représente chaque chose. Mmh. Pour que tu puisses parler de quelque chose, de ton costume. Et le rouge, c'est plutôt les éléments avec toi. C'est-à-dire, mmh. pour vouloir euh, entendre toi Où mmh. tu viens, le triti. Qu'est-ce qu'on a Il faut tout le tout. tout. Tout la, les valeurs, Il y a de la musique, il y a les, les tribales, les sons des tambours, des vivos, tout ça, ça fait partie de notre culture. Mmh. Qu'il y ait unité dans la diversité, voir les nombreux chemins qui mènent tous au centre à moi. Chacun différent et pourtant chacun conduisant dans la même direction. Plus ils approchent du centre, plus l'unité est grande. Jusqu'à ce que tout fasse en un avec moi et qu'il n'y ait plus diversité mais unité complète. Tu verras cela se faire de plus en plus avec les nombreux centres de lumière partout dans le monde. Comme la situation du monde devient plus sombre et empire, ils deviendront de plus en plus lumineux jusqu'à la lumière vainque toutes les ténèbres. Il est bon d'avoir une image plus large de ce qui en train de se produire. Mais il est aussi très important de réaliser que tout commence en toi. Prends conscience que ce qui se passe en chaque individu ressort dans le monde et se reflète dans la situation mondiale. C'est pourquoi la paix du cœur et de l'esprit est si essentielle en toi. Et pourquoi l'harmonie, la compréhension et l'amour profond devraient couler entre toi et tous les autres. Voilà, c'est la pensée de Julie hein C'est joli le début. Ouais, mais non mais c'est tout en toi hein, c'est bien dit, c'est mmh. tout en toi. Et tous, tous les jours il y a une pensée. Tous poncée. les jours il y a une pensée. Non, celui-là elle est pour toi. <rire> <Okay>. <rire> Merci. Allez. Oh non mais euh... C'est bon t'es prête là Je non, que je suis... mmh. non, attends, oh, on va faire un petit unboxing. Unboxing quoi Ah oui bah je vais aller chercher, tu m'attends là, je reviens. On oh, te voit, on te voit Je sais pas du tout pourquoi il m'appelle. Et qu'est-ce qu'on va faire Surprise Oui, il est parti Moi je sais pas de quoi parler hein <rire> Coco Moi je suis une chanteuse fille, j'attends sagement Voilà, me revoilà donc voilà les amis, en fait j'ai fait venir ma petite sœur, donc vous la connaissez tous, Hey mi me je mettrai son Instagram juste là, voilà, allez vous abonner à son Instagram <rire> Donc en fait voilà, j'étais appelé parce que je voulais te faire un unboxing Les amis qui sont derrière la caméra, vous avez vu le vlog d'hier, si vous n'avez pas vu, n'oubliez ben pas d'aller voir On est parti voir en fait euh, Orama Owen oh. à Punahouya Donc en fait ben les abonnés ça, parce ils savent parce qu'ils ont vu, je, je les emmenais avec moi Ils savent plus de choses que moi oui. et En fait <rire> c'est une surprise parce qu'en fait elle n'a elle pas vu le vlog d'hier parce que c'est rare qu'elle regarde les vlogs Genre mais <rire> Donc du coup elle aura pas vu euh, ce qu'on a fait là-bas Orama nous a gentiment prêté des bijoux Qu'on va pouvoir porter Et comme euh, je sais en ce moment euh, tu es beaucoup stressé ou quoi que ce soit Ben bah, ça va peut-être te faire plaisir De toute façon je suis sûr ça va te faire plaisir À Donc... qui ça ne ferait pas plaisir Ah bah oui surtout c'est magnifique, alors t'es prête Allez Alors le premier... En plus c'est lui qui vous. Attends ferme les yeux finalement <rire> Ferme les yeux. Attends, Chocant attends, attends. Voilà, ferme les yeux, ferme les yeux. Attendez. Il Donc, euh, voilà, les voilà la boîte. D'abord, je vais lui montrer ça. Voilà, je vais lui montrer d'abord ça. Attends, je vais lui cacher, je vais lui cacher comme ça. T'es prête Vas-y. Alors, j'ouvre la boîte. Ouais. Oh, des bracelets mmh, Tiens, essaie. Oh, c'est trop stylé. Ouais, ouais en plus c'était difficile, on ne savait pas tant ta taille de poignée. Ben non, c'est parfait. Voilà. C'est fait pour moi. Là, oui. non, en fait, j'aimais bien celui-là, mais finalement celui-là sobre et tout. C'est ouais. joli. Celui-là sobre. Le prochain cadeau. Vas-y, ferme les yeux. Ta -da -da -da -da. J jeu, la boîte. Oh non, j'ai bientôt pris de batterie. Alors, deuxième cadeau, les amis, je vous montre. Un petit ferme les yeux, je vous montre. Voilà, c'est ça. Allez. Prête. Ah. <rire> L'arrivée de la main. 3. Ce sont des boucles d'oreilles. Oh my god je vais essayer. Allez, elles sont énormes, c'est la, la première oui. fois que j'ai porté des... Bah oui, on avait dit on voulait quelque chose d'énorme. Ouais, c'est sûr que là, je vais... on va bien voir. En plus, il y a des reflets rouges, en fait, c'est pour ta robe rouge. Voilà. Yeah, c'est quand même joli. Regarde, tu te vois hein? Ça fait trop bizarre. Attends, il y a le focus Mais sur joli. toi. Je, sais pas. Attends, je vais mettre le focus sur toi. Voilà. En plus avec les cheveux noirs, comme ça, ça permet de... Elle a dit, il faut surtout pas teinter ses cheveux, tes cheveux hein. Ah oui les amis, on avait un gros deal à vous faire En fait, il y a ma soeur ici présente qui veut se teinter les cheveux Soit en bleu ou en rouge Pour l'élection, mais... Non, euh... pas pour l'élection, après Ah, après l'élection Oui, ouais, mais ouais, mais ouais, mais pour l'élection, garde tes non, cheveux bah noirs oui, alors. évidemment Ok Alors, et ensuite, t'es es prête Ferme les yeux Attends, oui, ma boîte Non, c'est bon, j'ai une boîte Non, mais c'est pour me cacher Voilà, tu es prête, attends, attends Je vous montre les amis, la pièce maîtresse ah. Voilà voilà les amis la pièce maîtresse T'es prête à me C'est bon Allez, 1, 2 et 3 Oh my goodness. Il y a les perles les Mais jusqu'à la fermeture Ouais On a Mais t'as vu les perles, oh my god oh, J'oserais pas porter ça Non mais c'est trop beau hein. Merci au rama <rire> <rire> Allez, tu veux tester je vais te faire essayer. Hop Des cheveux Alors Je suis ornée de nacre et de perles C'est joli C'est eh, Ça va bien <rire> Ça n'est était... pas su pour la robe rouge C'est à voir et Pour voir si c'est pas trop chargé en fait Comme en fait sa robe rouge, euh, bah, vous avez vu dans le vlog précédent et tout ça On a peur que ça fasse trop chargé Mais je pense qu'avec euh, la robe blanche Ça je sais pas si je vous ah, ai ouais. filmé tu vois Parce que quand tu as un bustier blanc, enfin, en fait c'est hyper rare qu'elle porte des bijoux en fait hein. C'est clair, ah c'est tout froid Donc, <rire> magnifique cette parure Ça fait trop bizarre pour moi de porter ça c'est Moi je suis habituée à mon, mon petit jardin. Ouais. Et ma montre n'est plus là <rire> non, mais c'est mais, même... mais ça change carrément et, euh, et ouais, vu que mes robes seront plus décolletées, enfin il n'y a, a rien quoi au-dessus bah ça me rassure un peu de porter quelque chose qui me couvre un peu et, et les boucles d'oreilles, waouh Je vais, je vais m'habituer hein, c'est pas bien ça Coco, tu devras m'en offrir <rire> Tu devras m'en offrir Ouais mais voilà, ça en fait, c'est pas des bijoux qu'elle va porter euh, tous les jours et tout. C'est vraiment pour euh, le défilé parce que je crois qu'il y a un passage ouais. en tenue traditionnelle. Voilà. Donc, euh, ouais, il faut fallait que j'emmène quelque chose de la Polynésie quand même. Il faut que ça pète parce qu'à ah Hong Kong. Ah oui, ça, ce sera voyant euh, ouais. là. À Hong Kong, ils adorent les perles, je crois. Oui. Donc, voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez aimé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, de liker un énorme pouce bleu et de nous laisser aussi un petit commentaire. Voilà. Encouragez Rémi mettez-moi plein d'encouragements. On aura hâte de vous lire. Sur ce les amis, je vous fais de très très gros bisous et il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous, maururu, nana et à bientôt. Oh.